Tout le monde connaît depuis des années les montres connectées de chez Samsung avec la Samsung Galaxy Watch, la Samsung Galaxy Active, Samsung Galaxy Active 2 et la Watch 3 qui est sortie l'année dernière. Cette année, Samsung devrait nous proposer deux nouvelles montres. La Samsung Galaxy Watch 4 et la Samsung Galaxy Active 4. Ces deux futures nouvelles montres connectées connues sous les noms de code WISE et sous le nom de code Fresh devrait faire parler d'elle dans les mois à venir. Elles ont déjà commencé à faire parler d'elle parce que Samsung aurait décidé de reverrer un petit peu de bord en passant de leur système d'exploitation actuel, Tizen OS, à Wear OS. Depuis le début des montres connectées Samsung, ils avaient décidé de faire leur propre OS propriétaire. Tizen OS, comme je l'ai déjà évoqué, et avec celui-ci, de créer un vrai écosystème autour de leur marque de montres. Ce système d'exploitation est donc aujourd'hui remis en question pour un passage sur Wear OS. Wear OS est un système d'exploitation qui a été longtemps critiqué, mais qui permet une meilleure flexibilité pour les développeurs et les développeurs d'app. Donc qui permet une constellation d'applications plus complète autour des montres connectées sous Wear OS. Alors est-ce que Samsung franchira vraiment le pas pour aller sur le Wear OS Ça se présume beaucoup. Et quelles seraient les autres fonctionnalités qu'on retrouverait sur la Galaxy Active 4 et la Galaxy Watch 4 Au niveau design, on devrait rester sur la même chose que la Galaxy Watch 3 et que l'Active 2. La seule chose qui devrait changer à part l'OS, ce serait peut-être... L'ajout d'un capteur de glycémie dont je vous avais déjà évoqué la rumeur dans une précédente vidéo. La question est donc, est-ce que ce revirement d'OS est judicieux Personnellement, je ne sais pas. J'étais très attaché à Tyson OS qui était à la fois compatible pratiquement à 100% avec un iPhone et à la fois bien entendu compatible avec un Android. Il permettait même de répondre aux SMS avec un iPhone, ce que Wear OS ne peut pas faire actuellement. Donc, est-ce judicieux Je pense que ça permettra bien entendu à Samsung d'ouvrir le potentiel d'application et surtout de rajouter sa surcouche qui est déjà validée depuis des années sur leur prochaine montre. Que pouvons-nous attendre de plus de cette Galaxy Watch Active 4 et de cette Galaxy Watch 4 Est-ce que son prix sera différent je ne pense pas. La Watch 3 était sortie à partir de 429 429€ pour le format 41mm et 459 pour le format 43mm. Et l'Active 2 à sa sortie était vendu moins cher. Quand pouvons-nous attendre ces deux montres connectées Ce serait vraisemblablement au dernier trimestre 2021. Samsung a pour habitude de lancer ses produits comme Apple vers septembre-octobre. La Watch 3 était sortie, si je me souviens bien, en septembre. Bien entendu dès qu'elles seront disponibles, elles seront à mon poignet. Et qu'en est-il des montres qui sont actuellement sur Tizen OS Est-ce qu'elles seront migrées vers Wear OS Je ne pense pas. Est-ce que le service Tizen OS, le système d'exploitation, le store, va continuer d'exister Je l'espère. J'espère que ce système d'exploitation et surtout le store continuera d'exister, d'être maintenu à jour pendant plusieurs années encore. Il serait logique que Samsung fasse un premier bilan après avoir sorti sa première montre sur Wear OS afin de savoir l'avenir de Tizen OS. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes intéressé par une Samsung Galaxy Watch 4 avec du Wear OS. J'ai aussi peur que ça réduise l'autonomie car Wear OS consomme pas mal mais on, voit, mais on verra d'ici là bien entendu on en parlera sur la chaîne. Merci d'avoir regardé ce petit format on peut en parler lors d'un live. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur la chaîne.